Vous êtes au Réfectorio, qui est un projet culturel, mais qui a la forme d'un restaurant solidaire. Il a été créé par l'initiative de nos fondateurs, qui s'appelle JR. Et en fait, JR, il a rencontré Massimo Bottura à Rio, pendant que Massimo Bottura est en train de, créer, en train de monter le Refettorio à Rio. Et, euh, et à partir de là, il a vraiment eu l'idée euh, de, de mettre en place ce projet à Paris parce qu'on était en pleine crise des migrants. Tous les soirs, on accueille euh, entre 60 et 80 invités qui viennent par le biais de nos associations partenaires. Ils vont pouvoir déguster un, un repas en fait qui est entrée plat dessert, qui est un menu unique qui est fait uniquement à partir d'un vendu qu'on reçoit régulièrement pendant la semaine. Et donc, ce repas, il est élaboré en 3h30 par nos équipes résidentes en cuisine et nos bénévoles. Et ensuite, il est servi à l'assiette par nos bénévoles au service. Aujourd'hui, au réfectoire on peut avoir des réfugiés, des SDF, des familles qui sont précaires, mais aussi des ressortissants de prison. Le restaurant du réfectoire il est accessible à tous et pour tout le monde. Le but du réfectoire c'est de vraiment de lutter contre l'exclusion sociale et le gaspillage alimentaire. Travailler uniquement à partir d'un vendu, cette idée en fait, elle est vraiment née de Massimo Voutora parce que pour lui, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment bah, le fléau. Et donc, c'était finalement de montrer que malgré des produits qui allaient être jetés, qui sont encore en parfait état ou des produits qui sont vraiment en fin de vie, on pouvait quand même créer de la valeur et créer quelque chose de beau dans l'assiette. J'ai reçu une centaine de kilos de poulet, poulet fermier destiné à une cantine scolaire. Et euh, du coup, le chef de la cantine m'a appelé pour me dire, bah, comme là, en ce moment, les, les, les écoles ont dû refermer, donc euh, bah, ils ont vidé leur stock. Et euh, donc, il m'a appelé pour me dire, bah, voilà, j'ai tout ça à donner. Donc, euh, nous, ça fait deux jours qu'on fait euh, du poulet, on en fait encore aujourd'hui, on en fera demain. Alors, je m'appelle Maxime Bonabri duval euh, je suis le chef du réfectorio ici à Paris. Je suis passé par l'école Ferrandi où j'ai fait un CAP cuisine et ensuite un BTS, hôtellerie-restauration. Et, euh, et mais mon, ma volonté première depuis que je me suis reconverti en cuisine, c'était de travailler dans un projet comme le réfectorio qui a un, une portée sociale, environnementale. En gros partenaire, on a la Banque Alimentaire, eux c'est l'association nationale où en fait ils centralisent tous les invendus des grandes surfaces et autres. Et en fait il, il recrée euh, un, petit, un espèce de petit supermarché pour les, euh, pour les associations euh, qu'à partir d'un vendu alimentaire ou de surplus alimentaire. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Il arrive des jours où on n'a pas assez d'invendu ou des jours où y a pas de, on avait prévu une recette et puis euh, en fait euh, bah, on n'a pas d'oignons, on n'a pas d'ail, enfin, on n'a pas ce genre de choses. Il faut trouver d'autres solutions. Coup, on fait avec ce qu'on a. Euh, donc on a le problème devant nous et la solution est aussi devant nous, donc à nous trouver par des techniques de cuisine, par des. Euh, euh, des méthodes de cuisson euh, et des travails différents sur différents légumes, comment on va arriver à différents plats avec les mêmes bases. Les légumes emballés, il faut savoir qu'un légume, du coup, n'a pas de date de péremption, mais par contre, du moment où on lui crée un emballage, on est obligé de lui mettre une date de péremption. Et donc, du coup, bah, au-delà de cette date, légalement, du moment qu'il y a une date, ils ne peuvent plus le vendre. Hier, on a fait du canard, et euh, il nous en restait. Donc, du coup, aujourd'hui, on a fait une, une terrine au bain-marie. Et ça, ça pourra, maintenant qu'on cuit, ça pourra nous servir, on va le faire refroidir et demain ça pourra servir d'amuse-bouche sur le menu. C'est pas quelque chose qu'on a forcément prévu, mais du coup ça peut apporter un plus au repas. Quoi. Moi je recommande de travailler déjà en saisonnalité parce que, qui dit restaurant, dit consommateurs et donc du coup de plus en plus et heureusement de gens font attention à ce qu'ils mangent et ce qu'il y a dans l'assiette donc euh, invitons les les chefs, les futurs chefs, à travailler avec les produits de saison. De ne pas créer de cartes à rallonge, parce que si c'est marqué sur la carte, il faut qu'on l'ait tout le temps et du coup ça c'est une aberration en fait. Il faut rééduquer le consommateur, il vient manger dans, dans, dans un restaurant et en fait il consomme ce qu'il y a, ce que la terre a proposé, donc ce que le producteur a proposé, ce que le chef a pu travailler en fonction de la saison. Savoir où on va sourcer ses produits, euh, du coup ne pas passer par les gros distributeurs. Et si on arrive à à connaître la personne euh, qui a produit ces légumes, cette viande, cette huile d'olive ou tout ce qu'on a comme produit dans le restaurant. Tout de suite, il y a un plus grand respect qui s'installe entre le produit et le, et le cuisinier, mais aussi entre le cuisinier et le, et du coup, le producteur. Et donc, du coup, euh, on a une plus grande sensibilité au produit et du coup, euh, bah, on, on va redoubler d'efforts. Euh, fatalement, on ne peut pas éviter complètement le, le gaspillage alimentaire. On aura toujours des restes euh, des, des, ou des choses qui... Euh, qu'on ne pourra pas jeter, euh, des déchets alimentaires et ça, euh, le compost, si on peut, si on a l'espace. À Paris, nous, on n'a pas l'espace, euh, donc du coup, il euh, y a des moyens alternatifs qui existent, euh, des entreprises qui peuvent récolter ces déchets alimentaires. Et euh, nous, on travaille avec euh, Moulineau, en fait, on, on, on, on trie ces, ces déchets, on les met dans une poubelle organique, eux viennent récupérer, euh, créer, euh, font un compost avec et créent du méthane euh, pour euh, créer de l'énergie derrière. Donc euh, voilà. Bonjour, je me présente, Stéphane Martinez, je suis le fondateur de Moulinot et nous sommes une entreprise qui accompagne les professionnels à écarter ce reste alimentaire et à le valoriser en énergie ou en compost. On va former tout le monde autour de la table pour expliquer que ce gaspillage alimentaire, quand il est trié à la source, on va bien entendu en faire de l'énergie, on va bien entendu en faire euh, un retour sur le sous forme du compost, mais aussi on a un impact social qui est fort puisqu'on crée des nouveaux emplois pour cette nouvelle filière. Ça c'est très important. Au niveau du tonnage, euh, combien de, de, de déchets on collecte par jour, je préférerais vous dire, on a à peu près 1500 tonnes tous les jours qu'on collecte sur l'île de France. Et on, Avec le Covid, ce n'était pas simple, et là on va tourner cette année sur 18 000 tonnes de, de restes alimentaires collectés. Nous, on arrive vraiment en fin de chaîne. On arrive à partir du moment où plus personne ne veut de cette matière-là. Voilà ce qu'on est capable d'en faire. Alors, le, le, le, le circuit du reste alimentaire, euh, il est très simple. Nous avons des camions qui fonctionnent au méthane, qui vont chercher cette matière alimentaire euh, chez nos restaurateurs qui l'ont écarté. Euh, on va le transporter du restaurant euh, au point de préparation et de massification chez nous à Stein. Donc, quand il arrive ici, bah, il est vidé dans des trémies euh, de village. Euh, il est déconditionné, c'est-à-dire qu'on prépare la matière de manière à ce qu'on va écarter les erreurs de tri euh, qu'on a en amont, c'est-à-dire la fourchette qu'on a oubliée, la charlotte du cuistot qui a été oubliée, le gant, le pot de yaourt qui a été mis dans la mauvaise poubelle. On va le passer dans notre machine qui va nous permettre d'écarter tout ça. Euh, une fois qu'on a écarté tout ça, on a une espèce de soupe organique. Euh, cette soupe, on la passe derrière ça à 70 degrés. Pendant une heure de manière à être en cohérence avec nos agriculteurs qui eux ont des méthaniseurs et une fois que cette matière est préparée, on la transporte vers nos agriculteurs qui font du méthane et qui font aussi un retour au sol. Voilà à peu près le schéma du biodéchet.